Bonjour à tous, je m'appelle euh, Quentin Woucher. aujourd'hui, euh, 47 e euh, journal de cas. Euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que euh, j'ai reçu des pastels euh, des pastels à l'huile que j'avais commandé euh, il y a un moment déjà. Je faisais, euh, ici des pastels, euh, alors je sais jamais comment ça se prononce. Hein, euh, Gerstaker, Jester, enfin c'est un truc allemand quoi, enfin euh, euh, bon, tout le monde achète ça je pense. Euh, enfin, tous les artistes n'ont pas trop d'argent quoi. C'est des. c'est des pastels à l'huile quoi. Et alors euh, eh c'est la première fois que je. Alors, je ne sais pas si on dit peindre ou dessiner, je pense qu'on dit peindre en fait, même si c'est des. quelque part des crayons, c'est de, de la peinture en crayon en fait, donc on dit peindre. C'est la première fois que je peignais ou euh, pastel à l'huile. Euh, même si j'ai l'habitude de peindre à l'huile, la peinture à l'huile. Et euh, eh bien euh, je voulais absolument euh, tester quoi parce que n'ayant fait aucune école de dessin, euh, en fait j'aime bien tous les trucs euh, nouveaux, quoi. j'aime bien découvrir par moi-même en total euh, autodidacte des manières de créer des choses. quoi. Et j'ai fait une page pour, euh, pour K, qui n'était pas prévu au départ, enfin qui était prévu mais que je voulais faire euh, comme les autres au crayon noir. Finalement j'ai à faire euh, passer à l'huile. Bon par contre je vais me mettre sur les doigts, je suis obligé, hein, parce que c'est pas sec, mais je dois le... Prendre mon dessin pour vous le montrer. On y voit, c'est un immeuble en fait, on voit des fenêtres et surtout on voit un gros nautil euh, par-dessus. En fait, vu que j'ai pas de pastel gris, j'ai fait en couleur, d'ailleurs je vais passer la vidéo en couleur en petit moment, là pouf, vous voyez c'est magique. et euh... Mais bon, évidemment, ce sera scanné en noir et blanc, dans le livre ce sera en noir et blanc. Mais j'aurais voulu euh, faire des illustrations euh, couleur dans mon livre. Mais euh, le truc c'est que, euh, c'est bizarre d'ailleurs, la plupart des artistes pauvres sont suivis par des gens pauvres, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué, et euh, bah, je voulais pas que mon livre coûte 20 euros quoi, je pense qu'il va en coûter 10, et euh, ce sera très bien comme ça, peut-être que euh, quand je vais devenir riche, grâce à mon art, les gens qui me suivront euh, seront riches aussi, et euh, eh bien, dans ce cas là je pourrais... Euh, faire des romans euh, reliés euh, à 30 euros, quoi, avec du papier euh, 200 grammes et euh, des illustrations euh, couleurs euh, magnifiques. Bon, du coup, maintenant, j'ai de, de la pastel sur les mains. Euh, c'est très faillissant, le pastel. Alors, le truc, c'est que, bon, c'est la canicule en ce moment, comme vous euh, ne le euh, saviez peut-être pas en voyant ma tenue. Mais alors, euh, en fait, je crois que mes pastels ont fondu et que même si c'est quelque chose d'imprécis au départ, eh bien, euh, c'était... Encore plus imprécis que ce que ça ne devrait être parce qu'ils étaient comme euh, fondus, quoi. Et, euh, mais, mais en fait, j'aime bien parce que, euh, étant donné que, euh, que je ne sais pas trop dessiner, peindre, moins c'est précis, mieux j'aime en fait parce que euh, ça permet d'annihiler euh, ces complexes. Le fait de, de savoir qu'on ne peut pas faire bien euh, permet euh, d'annihiler ces complexe euh, Et puis, alors, juste, bon, je, je pensais pas vous le montrer, mais je pense que je vais quand même vous le montrer. Euh, j'ai fait un petit dessin comme ça euh, juste pour rire en fait ça faisait très longtemps, des mois quoi que j'ai pas euh, peint euh, ou dessiné juste pour le plaisir, juste comme ça gratuitement, alors euh, j'ai fait un petit dessin euh, qui est là enfin, une petite peinture plutôt, bon, c'est pareil je vais m'en mettre plein les doigts bon voilà j'ai dessiné euh, la fille de mon livre Donc, je ne vais pas trop vous montrer en entier J'essaye de vous la montrer en entier, là, mais c'est pas facile, parce qu'il y a le reflet. Bon, voilà, c'est euh, la fille de mon livre euh, au pastel, et c'est euh, ma toute première fois au pastel. Bon, voilà, aujourd'hui c'était plutôt une journée euh, récréative et euh, amusante pour moi. Et puis, euh, demain, les choses sérieuses reprennent. Bon, en fait, j'ai déjà préparé un petit peu la page de demain, hein, donc euh, je ne suis pas complètement amusé et complètement déconnecté euh, de mon travail en cours, on va dire. Voilà, et eh bien euh... merci d'avoir vu cette vidéo et puis euh, à demain.